Bonjour, dans cette vidéo je vais répondre à la question avec quel capital commencer en bourse Alors il y a différents aspects dans cette question. D'abord quel capital, quelle quantité d'argent vous pouvez consacrer et puis surtout la première chose à faire c'est surtout ne pas trader avec de l'argent que vous avez absolument besoin pour vivre. Euh, vous devez consacrer uniquement une partie de votre épargne à la bourse. Si vous n'avez pas du tout d'épargne, ne vous lancez pas dans la bourse. Car il faut quand même un certain apprentissage et la première chose à faire que je vous conseille, c'est de commencer avec de l'argent virtuel. N'essayez pas de gagner trop vite de l'argent. Essayez d'abord de maîtriser une méthode de trading avant de passer avec de l'argent réel. Et c'est ce qui est formidable en bourse, c'est que vous pouvez très bien trader avec de l'argent virtuel, tester une méthode. Et une fois que vous avez des bons résultats de manière régulière, à ce moment-là, vous pouvez commencer à consacrer un peu d'argent. Normalement, vous pouvez ouvrir un compte chez la plupart des brokers avec 500 euros. Vous pouvez démarrer avec 500 euros. Bien sûr, vous n'allez pas gagner 500 euros par jour si vous euh, tradez avec un capital de 500 euros. Mais vous pouvez quand même commencer à avoir les sensations donc de trader avec de l'argent réel, avec 500, 1000. Et vous pouvez augmenter ainsi votre capital, soit parce que vous allez gagner, parce que vous avez une bonne méthode soit en rajoutant un peu d'argent quand vous voyez que vous avez régulièrement de bons résultats. Donc euh, le conseil c'est ne consacrer qu'une partie de votre épargne, par exemple 10% de votre épargne à la bourse et ensuite si vous avez des bons résultats à ce moment-là vous pouvez augmenter. Si vous voyez que vous avez une méthode qui est sûre où vous ne prenez pas trop de risques à ce moment-là vous pouvez augmenter bien sûr votre investissement et peut-être qu'un jour vous arriverez à gagner votre vie, à gagner plus que votre salaire avec euh, le trading, avec euh, la bourse. Donc c'est tout à fait possible, moi je le fais, il y a des tas de traders qui arrivent à gagner leur vie de cette manière-là et donc euh, c'est une manière euh, euh, très saine et je ne vais pas dire très facile de gagner parce qu'il y a quand même un, un apprentissage, mais si vous avez une bonne méthode, vous pouvez très bien commencer petitement et ensuite quand vous avez des bons résultats, augmentez vos gains ou augmentez votre capital. Donc si vous n'avez pas encore une bonne méthode, que vous voulez démarrer, je vous conseille d'acquérir ma méthode de scalping qui est ma méthode Ishimoku, les deux pour 297 euros et vous aurez là vraiment une méthode complète que vous apprendrez très rapidement. Je l'enseigne sous forme de vidéo et ensuite si vous avez des questions, je suis là, vous m'envoyez un email. Si vous avez des questions mais normalement mes vidéos sont complètes et suffisamment explicites pour que vous arriviez à de bons résultats très rapidement. Donc à ce moment-là vous testez ma méthode sur un compte de démonstration et puis quand vous avez de bons résultats vous passez en compte réel. Ne passez pas en compte réel tant que vous n'avez pas des résultats en compte démo, je sais que vous allez être tenté de, de gagner vite de l'argent mais je vous conseille de d'abord attendre d'avoir de bons résultats sur un compte de démonstration et ensuite avec un petit capital vous testez parce que psychologiquement vous allez voir que c'est différent de trader sur un compte de démonstration et un compte réel avec vraiment votre argent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et si vous voulez me suivre dans d'autres vidéos, vous vous inscrivez à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur la petite cloche ainsi, vous serez prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.